Alors ça serait dommage ce soir qu'on termine mal. On n'a pas à avoir, je dirais, de complexe. On a, grâce à notre mental, on a toujours renversé des situations. Dans la carrière de Romain, il y a quand même des plus marquant que d'autres. Euh, à titre personnel, je me souviens quand j'étais encore athlète et lui euh, était euh, jeune athlète, euh de l'équipe de France. Moi j'étais en fin de carrière et euh, on se retrouvait en isolement, l'isolement d'une compétition nationale et euh, j'étais un petit peu fatiguée et à ce moment-là, il me passe son casque et, euh, et pour me faire écouter ce qu'il écoutait. Et euh, c'était le discours d'Aimé Jacquet, un discours d'avant-mâche, un discours euh, qui donne les frissons et qui donne envie de, bah, de se lever et puis d'être prêt, prêt à Donner pour, euh, pour la compétition. Donc euh, ce partage-là, c'était euh, un moment euh, super et euh, voilà, je gardé en tête euh, tout le temps. Le côté affectif, c'est tout ce qui n'est pas vraiment maîtrisable euh, machinalement. l'entraînement, le, euh, serrer une prise, faire un gainage, ça, tu, le, tout le monde le répète mille fois à l'entraînement, donc on sait le faire. Par contre, euh, le faire devant euh, 10 000 personnes, le faire quand tu as envie de le faire avec l'envie de réussir et voire même la peur de, de perdre, c'est un équilibre assez subtil à trouver là pour, euh, pour justement euh, jongler avec tous ces ressentis, toutes ces émotions et faire, euh, faire plus ou moins, pas, pas faire abstraction, mais euh, savoir vivre avec ça pour euh, avoir une grande parfaite et euh, optimiser au mieux ton escalade. <rire> Je pense que j'ai rencontré Romain la première fois en 2009, à ma première World Cup en Chamonix. C'est toujours difficile de dire qu'un un, un compétiteur, un sportif, va, va faire une belle carrière ou ne va pas faire une belle carrière. Ça a démarré tout doucement, mais à chaque fois, il s'est remis en question, il a essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, il a essayé de trouver des solutions pour pouvoir avancer petit à petit. Quand il uh, like, his, uh, his year year. a commencé, il n'était pas comme le meilleur au début. Il conquit sa carrière jour après jour. Un stranger. Dans le bleu. Quelque chose sur sa personnalité. Euh, il est ultra compétiteur. Quoi qu'il fasse, quel que soit l'entraînement, quand on était à deux. Quand on était dans la chambre ensemble, c'était toujours une compétition entre nous. Tout le temps ultra sain, c'est pour ça qu'on est potes d'ailleurs. Mais voilà, donc euh, on joue aux cartes ensemble. Mais euh, le challenge était énorme, on avait fait une Coupe du Monde des cartes. Voilà, on avait fait des Jeux olympiques des cartes. Et quand on est à l'entraînement, en fait, euh, c'était à celui qui allait niquer l'autre, hein, c'est tout. On ne s'entraînait pas juste pour s'entraîner. <rire> <rire> <rire> <rire> c'était quasiment un stage commando. Chaque entraînement, il le finissait complètement détruit. Il avait vraiment une capacité à, à pouvoir s'entraîner beaucoup et ça tous les jours. C'est quelqu'un surtout de très très curieux et une fois qu'il accorde sa confiance en un entraîneur et un staff, Uh, il écoute vraiment ce qu'on lui dit et il est prêt à faire uh, tous les efforts possibles. Romain, as a climber, est incroyable. Il est so persistant, so motivé, so hardworking. Quand I first entered the World Cup scene, I was 16, et il était 27 yet at the same time every season he would get stronger better and not only in his legendary skill like resting on a tiny scrimpers but at the same time he really improved in his weaknesses like holding some slopey holds and making some hard bouldery moves i remember it's a His style is uh, unique. He uh, has uh, a lot of endurance, and I remember he's uh, always like stretching his hands before taking a crimp, and then when he has the crimp, he, he never left it. He was, uh, yeah, he was the, the master. I think is it he is now, <laughs> still now the the master of uh, endurance. So Roman Grange we mentioned that he's going to be a serious contender, and he's proving Getting that so far. to our so high far. point, yeah. La Coupe du Monde d'Arco, qui avait lieu deux semaines avant les Championnats du Monde, et en finale, ce coup-ci, il a réussi à, à vaincre toutes ses peurs, on pourrait dire, et je crois que c'est ce qui caractérise Romain, c'est qu'il s'accroche encore et encore pour bah, pour aller au bout de ses rêves. Two minutes, half this time is not his factor here, only himself. He's still going strong, here's the Frenchman, 32! There was also his 100th stage of Coupe du Monde where we felt he had a able to shine. Romain de Grange absolutely flying this season. You can see his cheeks begin to puff, he's really fighting here Romain de Grange, But he is close to the top, three or four moves to go, comes through with the wow. left hand. Il doit avoir ce petit retour clip sur le dossier. Out of there, but Roman Legrand, superbe effort! Il raisit ses mains, c'est trop Romain, c'est bien beau toute cette vidéo, mais je sais que tu aimes le foot, je sais que tu aimes Zizou. Quand est-ce que tu nous prévois de faire un petit retour? Euh, allez, un ou deux ans quand même, histoire de. Regarde, regarde, je suis là. Oh! <rire> Tout ça, bien entendu, vous le connaissez par cœur, ça demande une grande concentration. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un travail énorme qui a été fait. Le moment est venu aujourd'hui de faire un grand truc. Wait for the reception, there you hear it. That's 8,000 people going crazy for Romain Degrange. Romain oh in front of a home crowd especially when it's move after move after move it challenges even the best which this season is Roman Bigrange. and still stuck it, up. unbelievable from Robin the and he's powering onto the head wall here. The crowd loving this. you look at Roman's career it's really really inspirational because it can motivate all of us that we still have enough time to still keep improving because he really showed that you can climb at your very best after you are 30. So really huge tribute to Roman for pushing the sport for so many years In a row, and still every year making a little progression, even though by tiny margin. But you know, progression that is slow but steady is really, really important. Et bah, du coup, euh, Momalus, je suis hyper fier et hyper heureux d'être ton pote. Hyper fier et heureux d'avoir traversé toutes ces étapes avec toi, d'avoir partagé autant de moments. Euh, et du coup, bah, je te souhaite Bonne continuation pour la suite, j'espère qu'on aura encore le temps de broyer les archais ensemble et que j'aurai encore l'occasion de te mettre de bonnes branlées. Voilà, à bientôt mon pote, ciao Romain c'est une source d'inspiration je pense pour les jeunes, euh, parce que c'est quelqu'un qui a, qui a duré, euh, qui n'a pas lâché l'affaire, qui est allé euh, le, le plus loin possible, qui fait preuve de, de beaucoup d'exigences. Mais euh, tout en montrant à quel point il, est, il, il prend plaisir à faire tout ce qu'il fait, que ce soit alors, en, principalement euh, euh, en compétition, mais euh, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui a fait des choses à l'extérieur tout, tout aussi sympathiques. Même si nous n'avons pas vraiment rencontré beaucoup de fois, j'ai toujours aimé climber avec vous à la compétition, j'ai toujours aimé les sessions de la petite gym en Chamonix. Et oui, une grande inspiration. Et je suis heureux que vous aies arrêté de compétition maintenant, parce que maintenant vous pouvez commencer à climber de l'extérieur. J'espère que toute cette euh, expérience accumulée, tu vas pouvoir la transmettre aux jeunes, euh, parce que ça serait vraiment dommage de garder tout ça pour toi. Et puis, je vais te dire euh, trois petites phrases qu'on se répétait souvent. Euh, la première, c'est euh, là, on a fait quelque chose de bien, maintenant, on va faire quelque chose de très bien. La deuxième, qui me vient aussi à, à l'esprit là c'est utilise ta ruse avant d'utiliser ta force et puis la toute dernière qu'on se répétait souvent aux compètes ou juste avant les compètes c'est tous les grimpeurs sont forts toutes les voies sont dures